Bonjour Christelle, comment tu vas Bonjour Nathalie, je vais très bien, merci. Super. Alors euh, aujourd'hui tu as souhaité témoigner pour parler de ton expérience dans la formation. Alors est-ce que tu peux commencer par dire euh, ce que tu faisais avant et comment tu es arrivée euh, donc, sur cette formation D'accord. Euh, déjà je, je m'appelle Christelle, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai 32 ans. Et puis... Euh toute petite, j'étais beaucoup façonnée, euh, fascinée par tout ce qui a trait à la beauté, euh, soins de visage et tout. Mais euh, petite, on dit non, il faut faire les longues études parce que synonyme esthétique, ça veut pas dire trop euh, longues études, quoi, ça veut pas dire futur assuré. J'ai mis de côté, j'ai fait banque et finance. Après mon BTS, j'ai pas eu de boulot. Euh, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, mais je n'avais pas d'activité, et, étant une femme qui aime être en activité, je me suis dit, voilà, peut-être c'est l'opportunité de penser à mon rêve d'enfance. Et du coup, je me suis inscrite à une autre formation à distance, parce que je suis en Afrique, plus précisément au Gabon. Euh, j'ai fait la formation pendant un an, mais après, je sentis qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et du coup, j'ai vu, euh, j'ai fait des recherches sur YouTube, sur Facebook pour avoir d'autres formations. Mais il fallait faire des formations sur place et sur place, je pouvais pas y accéder. Et je suis tombée euh, par hasard sur les témoignages de UNES International parce qu'avant, je suivais des vidéos sur la pratique, comment faire, les de langue et tout. Alors, j'ai dit, bah pourquoi pas me lancer au départ, j'étais sceptique, j'ai dit ben, « si ça se passe comme l'ancienne formation, comment est-ce que je vais m'en sortir, comment je vais faire ?» Mais à force de voir les vidéos de certaines filles avec qui sont toujours dans le groupe, j'ai dit wow, « pourquoi pas me lancer ?» C'est vrai, ça m'a pris six mois de réflexion quand même, c'était pas si rapide, mais au bout, je, je suis allée et franchement, elle est top la formation. D'accord. Donc tu as vraiment vu une vraie différence entre la formation à distance que tu avais fait avant sur un an et celle-là. Peux-tu nous dire oui. un peu les, les différences que, que tu as remarquées entre les deux euh, La différence c'est qu'il y a beaucoup de suivi. tu es toujours avec nous, même si euh, les, les cours sont faits, il euh, y a des vidéos disponibles pour les cours. Les cours on peut avoir accès à tout moment. Et s'il y a des questions, s'il y a un petit truc, un petit souci, tu es toujours disponible, même si tu ne réponds pas immédiatement. Tu prends toujours le temps pour répondre et tu es vraiment présente à tout moment. Même quand tu n'es pas là, <rire> c'est la première fois que je suis vraiment en direct avec toi, mais quand je fais la formation, je sens que le professeur est là. Les vidéos sont complètes et les cours sont vraiment complets et ça me rassure. D'accord. Et est-ce que tu as apprécié aussi que je rajoute régulièrement des cours dans la formation Ah oui, beaucoup. J'ai ai beaucoup aimé parce qu'au départ, il n'y avait, avait pas certains cours. Et après, euh, savoir qu'on a accès à d'autres cours, d'autres nouveautés, franchement, c'est top d'accord super ouais. et, et donc du coup tu as eu quand même une certaine période de doute pendant quelques mois et euh, oui, qu'est ce' qui a voilà qu'est ce qui a fait que euh, tu as choisi plutôt ma formation plutôt qu'une autre formation à distance est ce que c'était vraiment les témoignages qui qui t'ont convaincu ou le programme euh, en fait c'est déjà un c'était le programme mmh. qui, euh, qui je trouvais ça, ça correspondait à à ce que je recherchais, mais pour être vraiment certaine, je me suis aussi appuyée sur, euh, sur la base des, des témoignages. Et les filles m'ont encouragée, elles euh, on se sentait vraiment accueillies, vraiment en famille, comme elles expliquaient. Et une fois que je me suis inscrite, j'ai vu elles n'ont pas vraiment menti et c'était vraiment ce qui se passait dans la formation. Voilà. donc tu es aujourd'hui là pour témoigner à, euh, oui. à ton tour. Que... Oui, je suis là pour témoigner que c'est une très belle formation et euh, je t'encourage à continuer ainsi parce que franchement, je me suis dit, si j'avais eu l'opportunité de faire cette formation avant la première, franchement, j'aurais pas fait la première parce que j'ai perdu de l'argent et j'ai perdu en temps. mais bon, il n'est jamais trop tard pour se rattraper quoi. Exactement. Heureusement, il y a la formation pour, pour <rire> me permettre de me rattraper et de mieux m'appliquer. D'accord, c'est super. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir fait des progrès par rapport à la première formation que tu as faite Oui, beaucoup de progrès. Parce qu'avant, j'étais plus résine. Je faisais plus de la résine, le gel, je pas parce que je trouvais euh, flux. Je n'arrivais pas à manipuler, je n'arrivais pas à faire le bombé. Mais depuis que j'ai fait la formation, au départ, je me disais... J'ai fait déjà une formation, pourquoi me faire, euh, pourquoi refaire la formation de base Mais euh, après avoir lu tout le planning et tout le programme des cours, je me suis dit, waouh, elle est vraiment complète. Même si j'ai déjà une base, je vais aller et je vais la refaire. Et quand je me suis inscrite, je me suis rendu compte que ce que je me disais, que je croyais avoir comme base, finalement, je ne l'avais pas. Et euh, grâce à la formation, je peux je travaille plus en gel maintenant parce que la résine, je l'ai mis de côté et je travaille plus en gel. D'accord, oui. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce qu'en fait, il y a beaucoup de filles qui viennent le dire moi j'ai déjà des bases euh, j'ai déjà fait une formation, j'ai pas besoin de revoir oui. les bases, mais en fait souvent on n'a pas des bases très très solides et là ce qu'il faut savoir c'est que dans cette formation là, pour celles qui nous écoutent c'est que les bases euh, on les voit en long, en large, en travers, il n'y aura plus jamais besoin de voir ces bases là après vu qu'on voit toute oui. la théorie et, et toutes ces choses qu'on voit pas forcément, bah, surtout si on a fait que cinq jours ensemble, là on n'a pas le temps de voir tout ça, et, et donc du oui. coup c'est hyper important je pense, et c'est bien que tu l'as souligné aussi euh, que, que c'est important de revoir les bases parce que finalement c'est des fondements solides qui vont faire qu'après on peut aller très loin. Très loin, Super. Ouais. <rire> Et quels sont, tes <rire> pour, euh, pour Comment quels sont tes projets maintenant pour l'avenir Comment Quels ah, sont tes projets maintenant pour l'avenir Mon projet euh, c'est le même projet que j'ai depuis toute petite. Et là, je crois que je vais vraiment aller jusqu'au bout, c'est d'avoir mon institut avec mon nom marqué. Euh, tout oui. au-dessus. Et faire des de belles poses et des poses vraiment différentes, et être euh, unique quoi, avec mes poses et tout. Quoi. Mm -hmm. Vraiment être différente avec des poses, avoir des poses différentes parce que euh, je, je suis en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, et les poses sont vraiment pas. Comme les pauses qui, qui se font en Europe, parce que ici c'est quoi? Généralement, c'est juste de poser des capsules. Euh, on fait pas trop de, de soins de, de mains et tout ce qui va avec. Mais j'aimerais vraiment apporter quelque chose de plus. Raison pour laquelle euh, je me suis dit pourquoi pas aller faire une formation qui est différente de ce qui se passe là. Mmh. D'accord, donc voilà. Eh ben super, super projet. Moi, je t'encourage Mais... vraiment à fond à le faire. Et puis, quand on a la détermination, on arrive à tout. Hein. Oui, c'est ouais, ouais. vrai aussi. Euh, parlant de détermination, justement, avec la formation, il y a eu des moments où j'ai vraiment eu envie d'abandonner. Mais si c'était dans d'autres formations, je me dirais, d'autres formations à distance, où on donne juste des cours et après, on corrige les, les exercices. J'aurais peut-être abandonné, mais comme avec la formation tu est toujours présente même s'il y a un petit problème qui, qui a un lien avec la formation ou bien personnelle, qui est toujours là pour nous soutenir, pour nous encourager. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans cette formation. Et en plus, les filles dans le groupe, parce que quand on s'inscrit, on intègre automatiquement au groupe de filles de la formation. Et les filles, elles sont vraiment accueillantes. Et bon, pas que les filles parce qu'il y a aussi un garçon ils sont tout le monde est vraiment accueillant, c'est vraiment une famille. Et du coup, je passe plus mon temps sur les autres groupes euh, des ongles et tout, mais je passe plus de temps avec Johannes. Oui, ah bah c'est super. C'est ce que je conseille ouais. d'ailleurs un petit peu parce que c'est vrai que d'autres groupes avec les, on va dire les débutantes, ils ne sont pas très sympas vraiment ouais, ça. pas sympa ouais. du tout des fois, ils ont tendance ouais. à rabaisser et euh, justement moi je pense que c'est l'inverse qu'on doit faire on doit au contraire encourager les nouvelles bah, pour ouais. leur donner confiance en elles pour qu'elles puissent aller plus loin parce que sinon on abandonne très vite et le problème sur d'autres groupes c'est qu'elles sont sur le plan concurrentiel elles se disent ben, c'est des concurrentes Vais avoir le moins de concurrentes possible, donc je vais <rire> casser les petites nouvelles comme ça. On bah, élimine ça, déjà. oui. Pour voilà. avoir plus de clients, avoir oh, voilà. plus et tout. Donc, mmh. euh, c'est ça. Alors mais que... là, franchement, c'est différent. Tout le monde est au même niveau. Il y a les plus anciennes et les nouvelles, mais il n'y a, pro... a pas de différence. Oui. Pas du tout. C'est ça, exactement. On se prend euh, au même niveau, quoi. Mmh. Pas de préjugés. S'il y a un truc qui ne va pas, au de pas j'avais parce que je suis à la base très timide. Au départ, j'appréhendais, je me disais « je ne suis pas bavarde », je disais « bon, ça va se passer comment ?». Mais quand je me suis présentée aussi, il y a les filles qui m'ont tout de suite mise en confiance et je publie mes poses, même si euh, elles ne sont pas si magnifiques, mais j'ai quand même des encouragements et des critiques vraiment constructives et franchement qui encouragent. Oui, c'est super, c'est ouais. génial <rire> Et euh, si maintenant il y avait euh, une fille face à toi qui te dirait euh, « J'aimerais euh, me lancer là-dedans, mais j'ai encore cette petite peur en moi qui me dit « Est-ce que je ne vais pas me faire rouler »« Est-ce qu'à euh, est -ce qu distance c'est possible ?» euh, Voilà, c'est toujours des questions. On, on vient, je crois qu'on ouais. pose au moins 50 fois par jour bah cette oui question. ça je, je me suis posé la même question, oui. Voilà. Bah, moi, je, je lui dirais honnêtement « N'hésite plus. » Lance-toi parce que c'est une formation qui est vraiment complexe et euh, vous allez dire, elle est coûteuse, mais il y a plusieurs, on peut payer sur plusieurs mensualités et c'est ça qui est déjà encourageant et tu peux le faire à ton rythme. Parce que moi, je suis inscrite depuis le mois de début octobre. Bon, c'est vrai, j'ai eu un mois de vacances, mais je suis allée à mon rythme, j'ai des enfants. Je faisais deux heures de cours par jour au début, mais maintenant je fais une heure par jour. Mais honnêtement, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. Et puis, euh, c'est une très belle formation. On apprend beaucoup dans cette formation. Donc, voilà. Ouais. Et la distance, ça ne joue en rien, ça n'empêche pas de suivre cette formation parce que la preuve, moi je suis en Afrique et toi tu es en Europe, en France. Donc, il y a vraiment, euh, par vol, ça fait six heures de route, non, je ne sais pas trop, six heures de vol. Et la formation, il n'y a pas de question de distance, il ne faut pas se trouver d'excuses, elle est très bonne la formation, il faut y aller. <rire> eh ben, super, c'est génial <rire> Bon bah, Je pense que c'était euh, le mot de la fin. Est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose euh, Non, parce ouais. que là j'ai vraiment tout dit et puis euh, elle, est, elle est géniale cette formation et je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous et tous les encouragements que tu me donnes particulièrement, parce que je sais je t'embête régulièrement, mais <rire> il n'y a pas de problème, heureusement que tu es là et aussi je souhaite euh, j'aimerais bien remercier aussi toutes les filles qui, toutes les filles du groupe parce qu'elles sont géniales et Aurélien aussi, et la preuve, il n'y a pas que les filles pour faire les hommes parce qu'il y a aussi un garçon, donc du coup c'est encourageant et continue comme ça, je te félicite beaucoup ben merci beaucoup, je compte bien continuer comme ça, ok ben c'est génial, moi aussi je voudrais te, te remercier d'avoir accepté de faire ce témoignage parce que c'est vrai que c'est pas évident pour vous, euh, surtout oui. quand on est un petit peu timide tout ça, on se dit ah là, là, oui, ça va mieux, je je pas, bien <rire> et puis voilà vous êtes tellement adorable de, de faire ça, et, euh, et donc voilà c'est génial. Je te remercie encore Merci. beaucoup. Je te remercie aussi, Nathalie. <rire> C'est super. Au Et je te souhaite une bonne journée encore. Hein à très. Merci, vite. bonne journée. Au revoir. <rire>